Mes premiers mots c'est pour saluer euh, cette élection qui vient de se faire et féliciter le nouveau maire, euh, M. Adrien Baron, et aussi envoyer tous les mots pour, euh, euh, je crois que Céline Laguerre, qui était, était les deux candidats. Euh, Adrien Baron est membre de notre majorité au niveau départemental, il est vice-président du département. Donc nous allons pouvoir travailler, d'autant plus que compte tenu donc, de, des propos. Il y a cette nécessité que la, la commune de Sainte-Rose puisse pouvoir travailler aussi bien avec le département, la CNBT dont je suis également le président, et bien sûr la région. Donc il appartiendra en toute communion avec l'ensemble des élus, puisque maintenant que les élections sont terminées, ce qui est surtout important, c'est qu'il y ait la sérénité, une certaine stabilité au niveau donc, de la ville de Sainte-Rose pour créer les conditions favorables pour un développement et un rayonnement de la ville. Merci M.